Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit vide grenier aujourd'hui, je me suis levé bientôt comme un forain. Je suis fatigué, je suis mort. Bon, je suis à la campagne, j'espère que je vais trouver des trucs. Je reste sceptique quand même, parce que je vois que j'ai envie de grenier, c'est marrant de trouver des trucs, mais pas pas de ouf. Pas de quoi justifier un élevage tôt. Mais bon, vas-y, on verra. À tout de suite. Genre... Regardez, Parce que le temps m'en a volé. Ah ouais? Bah ouais parce ouais. que le gamin, ça mmh. va vite. Hein. Hein. J'étais en train de discuter avec des gens ouais. d'à côté, ils ouvraient tout. Vous les avez vus? Je les ai vus. Euh... Oui, je les ai vus ouvrir, mais voler, je sais pas. Je les ai pas vus. Hein. Enfin, il y avait les boîtes, après, ils étaient vides. Hein. Ouais, c'est. Et j'aurais fait ça tout <tousse> à l'heure hein oh ouais, t'as vu ça, en plus c'est gaffe, ça va s'éteindre, c'est bon. <rire> Yo tout le monde, bon, je ressens cette première brocante, vide-grenier, ou je sais pas comment on dit. Bon, c'était grand, c'était quand même grand, on va dire. Il y avait beaucoup de choses, mais c'est surtout d'antiquité et tout fourchette et quand même comme ça c'est des vêtements des trucs euh, de ce genre là j'ai trouvé quelques jeux vidéo alors j'ai trouvé quelques jeux certains je pense que je les ai mais dans le sais sais pas j'ai pris je sais pas trop je prends si j'ai pas c'est chaud euh... et à d'autres que je sais que j'ai pas donc voilà j'ai tenté d'en faire un saut seul... second vide grenier mais c'est d'en faire deux ou trois aujourd'hui si je peux quand je suis même pas dans mon de ma région donc j'en profite pour faire euh... pour en faire d'autres donc voilà. bon Vas-y, à tout de suite, ciao Bon, on arrive au deuxième de vide-grenier. Enfin, c'est un vide-grenier, mais en intérieur. On va voir si on trouve des trucs ou si... Ou si je suis venu pour rien. Bon, vas-y, à tout de suite. Bon, je suis ressorti de ce deuxième vide-grenier. C'est un vide-grenier en intérieur dans un gymnase. Bon, j'ai pas filmé parce que parce qu'en en fait, il n'y avait rien. J'ai trouvé juste un jeu. Je vois une petite pile de jeux. Il n'y avait qu'un jeu qui m'intéressait. Enfin, il y avait même un deuxième. Et le deuxième était trop rayé. J'ai pris qu'un jeu oui, j'ai je payé 3 euros. Voilà, c'était pas fameux, je suis né un peu pour rien. Bon. J'ai enfin un troisième et peut-être un quatrième. Bon, vas-y, à toutes. Yo tout le monde. Encore, c'est encore moi. Bon. Je viens dans ce troisième vide grenier. Là, cette fois-ci, frère, je sens bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'en chemin, juste à côté, il y avait des chasseurs. Et qui dit chasseur Dix campagnes de ouf, je me suis un peu bien éloigné, je sais même pas si ça se dit, mais j'espère que c'est pas pour rien, il y avait des chasseurs en chemin, des chasseurs, c'est la première fois de ma life que je vois des chasseurs, hein. j'ai jamais vu de chasseurs, donc on va voir, allez à tout de suite Sinon, bonjour. bonjour, ça a combien de jeux euh, bah, Je vends les jeux et la PlayStation avec. Ah, c'est pas tout seul euh, Non, parce que sinon, je euh, ne partirai jamais. <rire> c'est combien ensemble sinon euh, L'ensemble 50. Yo tout le monde, bon. Euh, alors j'ai fait, fait le tour du chevet de grenier. Euh, j'ai trouvé quelques jeux. Au début, il y avait une personne qui vendait une PS2 à quelques jeux, mais il est allé Bon, finalement, elle a accepté de dissocier. Euh, on fera compterons tout à l'heure. J'ai trouvé des jeux Switch, mais franchement je Switch, euh, des Pokémon épées, trucs comme ça. Mais trois jeux switch, je crois qu'il y a Pokémon épée, mon store en je sais plus lequel. Et c'était 30 euros le jeu. Euh... 30 euros le jeu, un v3 avait 3, Et après il me dit, bah 30 euros le jeu, et si vous prenez 3, c'est 100 euros. il n'y a pas un problème de calcul euh, là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça m'intéressait pas. Il y avait une Xbox première génération. a été euh, à 20 euros, elle était vraiment très très sale. Et le mec il m'a dit comme argument, il y a il euh, y a plein de jeux dedans donc ça doit être une Xbox avec, euh, avec euh, un disque dur intégré et qui a craqué donc euh, non ça je m'en foutais un peu Jane Jane dans les mêmes conditions bon j'ai pas pris donc euh, voilà je suis venu loin mais j'ai trouvé un petit peu de jeu. et quand je vous disais c'est un truc de quand on, on... le fait que j'ai vu que c'était un comment ça s'appelle ah, j'ai retrouvé le nom. Le fait que j'ai vu, que je vous ai dit, ouais, il y avait des chasseurs dans le coin. Bon, en fait, là, c'était vraiment le cas. Hein. Il y avait, euh, je crois que je suis tombé sur un de auquel tu avais des DVD de comment chasser et tout. Donc, euh, c'est un peu à campagne ici. Franchement, c'est un peu à campagne. Bon, j'en fais un dernier. Mais ça, je le fais, c'est parce que c'est dans la même ville où je retourne chez mes beaux-parents. Bon, je compte pas grand-chose là-dessus, parce que c'est une grande ville quand même. Et, et à cette il est déjà il est déjà 10h, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est sûr c'est trop tard. Le temps que j'arrive, il sera 10h30. Donc ouais, j'y vais pour le fun parce que c'est la même ville, mais sinon euh, sinon ouais, je compte pas trop dessus. Bon, vas-y, à de suite. Bon, quatrième et dernier vide-grenier que je fais. On euh, va voir si c'est bien ou pas. Euh, bon, vas-y, à de suite. 10 euros. Ah bah oui, regarde, il y a deux, deux... Oh, vous avez un entier. Attends, alors, vous ça, 3, 3, 6 euros, 9 euros, là, 1 euro. Moi je sais en il est en bon état. Il est très riche, il est pas cher, mais très très riche. tout le monde. Bon, mine de rien, j'ai trouvé un peu de jeu. Je pensais que j'ai à trouvé dans ce, dans ce dernier vide grenier, surtout que je suis arrivé à, à la fin. Et en plus, c'est une grosse ville, mais j'ai trouvé vite fait un peu de jeu. Pas à des masses, mais vraiment vite fait. Mon avis, est fond de bac, mais bon. Vas-y, on se revoit tout de suite pour débrief. À tout de suite. Yo, c'est tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici Sofiane de la chaîne Rétro RPG. Bon, on est de retour dans cette Petite brocante, enfin c'est petite brocante, alors je suis parti ce week-end euh, dans le Loiret, dans le 45, dans la région d'Orléans. J'ai profité pour faire quelques brocantes là-bas, je me suis dit tiens on va tester les brocantes euh, en dehors de la région parisienne. Alors franchement en dehors de la région parisienne, c'est même bordel que la région parisienne en fait. Limite, bon je trouve que c'est peut-être un petit peu mieux, parce que déjà tu te sens un peu moins oppressé, on va dire. Mais bon je pense qu'on est quand même, parce que je vois quand même des gens et tout. Euh, mais, euh, mais déjà, je trouve qu'il y a des jeux bon, qui étaient abîmés comme partout, comme à Paris et tout, mais déjà beaucoup moins. J'ai l'impression qu'ils font plus attention à leur jeu. Alors bon, je ne sais pas si c'était mon, mon, mon ressenti ou si c'est vraiment le cas. En tout cas, ouais, j'ai fait 4 quatre quatre vides greniers. J'en ai fait un premier à... Je me suis levé à 6h, je, je suis sorti à 6h30. Je suis arrivé à 7h. Alors franchement, c'est difficile de juger si tu arrives au bon moment ou pas. Tu, tu vois ce que je veux dire. Parce que deux fois, tu vas arriver trop tôt. Deux fois trop tard. Alors, c'est pas évident d'arriver, de jauger le bon moment qu'il faut venir au vide grenier. Moi, bon, en tout cas, voilà, J'en ai fait quatre. Le premier, j'ai trouvé quelques jeux. Le deuxième, j'ai trouvé euh, qu'un seul jeu. Le troisième, un peu de jeu. Et le dernier, bon, il était à domicile. J'ai trouvé d'autres jeux et j'ai loupé une petite, euh, une petite occasion. Bon, je l'ai loupé, mais bon, euh, franchement, je me foutais un peu. Mais voilà, quoi. C'était histoire de. pas grave, voilà. Je reviendrai sur l'histoire de, de celui-ci. Alors bon, pour commencer, le premier vide grenier j'ai trouvé. Quasiment, euh, je trouve que de la PS2 et de la Wii. Alors, j'ai trouvé un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 jeux. 9 ou 10. Je sais plus compter les gars. 5, 7, 8, 9. Ouais, 9 jeux. Alors, essentiellement de la PS2 et de la Wii. Euh, en moyenne, c'est 2 euros le jeu. À un moment donné, il y avait un, un lot, euh, oui. Un, jeu, un lot de jeux, oui. Il était à le lot, il était à combien Il était à... Il m'a fait 5 euros. Quoi. Au début, le mec, il m'a dit 5 euros le jeu. Je lui ai vas-y, euh, 2 euros le jeu. Il m'a fait, ouais, OK, pas de souci. Finalement, j'en ai pris 3. Il m'a dit, je tu ai fait 5 euros et 3. Bon, bah ça a été cool, ça part. Mais en main, ouais, ça, c'est 2 euros le jeu. Alors, je vais vous montrer ce que, ce que j'ai vu. Je suis aussi allé sur un stand d'un mec. Franchement, le mec, vrai, il connaissait pas trop les, les prix. J'ai l'impression que c'était un vendeur avec pas mal de jeux. Euh, il me dit un prix, il me dit 5 euros. Je lui ai dit, vas-y, euh, 2 euros. Il 2 euros parce que moi tu vois ce que tu me dis 5 euros euh, c'est des prix j'y trouve quasiment le commerce si j'ai envie de gonner c'est pour être un peu moins cher quoi tu vois ce que je veux dire donc il m'a fait 2 euros et il m'a dit ouais il y a un jeu pc m'a montré un jeu pc c'était un gta 5 collector franchement beau gosse tout était bien mais je lui dis franchement ça m'intéresse pas le jeu pc même lui a deviné mais ça intéresse personne le jeu pc je vois franchement le pc donc tu trouves quelqu'un c'est chaud quand même hein, tu vois Ils sont pas des de la dernière pluie les gens enfin personne moi personnellement franchement un jeu pc ouais voilà, même si c'est Final Fantasy 7 Remake, moi ça m'intéresse pas. Hein. Franchement, je vais, je suis pas trop fan Bref, c'est pas grave. Bon, on va commencer par jeux je CGPS2 de la première brocante. Alors le premier, c'est Splatdown. Spla Alors franchement, vous savez quoi les gars, je sais même pas si je l'ai le jeu ou si je l'ai pas. Euh, J'ai des doutes, franchement je sais pas. Bon, en tout cas, il est en bon état. Je crois qu'il était très très légèrement rayé. Non, même pas, il est pa pareil du tout, c'était peut-être d'autres. Donc voilà, complet, très bon état. Avec la pu petite pub de Stuntman notice notice, Donc je suis super content, nickel et tout. Ça c'est un revendeur euh, qui connaissait pas trop. Deuxième jeu. Toujours le même mec. Euh, Crazy Frog Race 2, Racer 2. Nickel, complet. Je crois qu'il est en bon état normalement aussi, les gars. Je suis arrivé en même temps que vous. Ouais, en bon état. Je sais que j'ai pris quelques jeux qui étaient légèrement rires, mais c'était vraiment très léger, donc euh, voilà quoi. Donc voilà 2 euros aussi. Donc ça fait 4 euros déjà. Après, VR 3, franchement, VR 3, euh, je l'avais, hein. je sais que j'avais, mais je l'ai pris, je crois, c'est parce qu'il était vraiment euh, un peu plus complet, on va dire, celui-là, il, euh, il y avait la pub de stuntman dedans, donc euh, je me suis dit, je vais prendre, un poster et tout, enfin, il y avait un peu plus de trucs, voilà, quoi, bon, on aurait peut-être pas dû le prendre, mais bon, 2 euros, euh... ah, vous, avez, vous avez vu, frère, même pas fait attention que la, la pâte était cassée ici, bon, c'est pas grave, ça, c'est un petit détail, donc voilà, celui-ci, 2 euros le rally 3, complet et en état, comment c'est l'état, c'est, c'est, nickel, ouais, c'est nickel, franchement, Verali 3, en état, nickel de chez Nickel, voilà, 2 euros, ensuite, euh, ça, c'est tout ça, enfin, euh, les deux derniers jeux, euh, Verali 3 et celui-là, et Mousse Trophy, c'était un autre stand, toujours sur la même vide grenier, 2 euros, complet, et en état, ouais, des très légères rayures, vraiment vite fait, c'est des rayures tu vois les rayures d'usure bah, c'est celle là en fait donc c'est pas pas trop gênant hein. donc ouais nickel deux balles deux balles ah déjà je suis à huit balles déjà les gars je suis à huit balles dans une grenier celui-ci deux balles cocoto cocoto carte racer. une belle copie de Mario Kart à mon avis celui-ci et le jeu est comment alors celui-ci est peut-être un peu rayé je sais plus ouais celui-ci est un peu rayé mais pas de ouf non plus ça va enfin, ça va on va dire ces trucs d'usure donc, nickel, notice, euh, notice et, euh, et tout ce que c'est, notice d'épilepsie et autres, hein. notice d'utilisation. Donc, tu vois, je suis quand même content. 2 euros, nickel. C'est vrai qu'après, à la fin de la vidéo, il faut que je désinfecte les jeux. Ensuite, euh, Playmobil Circus, 2 balles. Content, notice, nickel, là, total. Je normalement, celui-ci est en très bon état. Je suis content parce que celui-là, je n'avais pas. Nickel. Ah euh, ouais, c'est bon, il était nickel. C'est juste, euh, juste tu vois, les poils de pull. C'est ça qui avait dessus, des poils de pull. Tu vois les poils de pull Deux balles, deux balles. Donc voilà. Ensuite, Rayman contre les lapins, crétins. Donc voilà, content. 2 balles, je crois qu'en plus j'avais déjà, j'avais un Rayman, je ne sais plus lequel, j'avais un ou deux, franchement. Il eh, faut vraiment que je m'y mette, hein. j'ai acheté une application à 9 euros là, je ne sais plus comment ça s'appelle, MyDeb euh, Gaming, je crois un truc comme ça. Euh, franchement il faut que j'utilise, parce que là je suis en train d'acheter les jeux, je suis sûr qu'il y a certains qui s'achète en double. Il enfin, va vraiment falloir que je revoie, je revoie ça. Donc ouais, deux balles le Rayman. Ensuite, Lapin Crétin Chaud. deux balles aussi. Content. Et par contre, les, les frères, c'est chelou. Parce que, vous voyez, c'est écrit « Lapin, Crétin, Chaud, Peggy, 17, Peggy 7. » Et ici, j'ai « Rayman, euh, Rayman, euh, Raving Rabbit. » Donc, en fait, c'est le bon jeu, mais il y a version anglaise dedans, je crois. Je sais pas si vous voyez. Donc, il y a... Il y, a quand même, il y a quand même un, un loupé, là. Bon, enfin c'est pas grave. Deux balles, bon. Deux balles, je suis quand même content. Et ensuite, pour ce même vide-grenier, le dernier, Rayman contre les lapins, encore plus crétin. vois qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme euh, lapin crétin Et celui-ci, aussi, d'un pareil, complet. Notice tout. La totale. La totale. Et cd cd cd cd Comment c'était un peu rire, ouais. ouais, Un peu rire. Bon. Deux balles en tout cas. Voilà. Ensuite, je suis parti à un deuxième vide-grenier. Ce deuxième vide-grenier, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il y avait juste un petit stand du tout quelques jeux. Euh, il n'y avait qu'un jeu qui m'intéressait après les autres. Je savais déjà où c'est trop et J'ai payé 3 euros par contre. Elle m'a dit 5. Je lui ai dit, vas-y, comme il y bon. a 3, c'est bon. Elle m'a dit, ok, c'est bon. 3. C'est donc, Kong contre Return. Sur oui, 3 balles. Je suis content. Bon, aussi, c'était un peu plié ici. Il y a le truc de, oui, ici si, un peu, un peu plié, mais bon, c'est pas... Oh, il y a même un code, vous savez, j'ai même pas fait de son. Il y a le code Nintendo à gratter. Il n'a pas été gratté, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on va dire, ça compense euh, les erreurs du jeu. Ça, en plus, je crois, je crois, il hein, faudrait que je regarde, je suis pas sûr. Mais je crois que j'avais déjà celui-là. Il me semble que j'avais déjà. Ou peut-être que je confonds avec la version Wii U, je sais plus. Euh, ouais, je il me semble que j'ai déjà celui en tout cas. Et celui-ci, il était un peu réellement. Ouais, il était et... un peu plus que le reste. Mais normalement, ça devrait passer. Le jeu devrait être lu quand même. Donc voilà je suis quand même content. trois balles. Voilà. Ensuite, je suis parti à un autre vide grenier. Un troisième vide grenier. Là-bas, c'était une campagne. J'ai roulé longtemps. Franchement, je suis fatigué, les gars. Franchement, je suis fatigué. Je me suis tout, tout, je suis mort. Mais en tout cas, voilà. C'est pas grave. Euh, J'ai roulé longtemps. Et euh, je me suis dit, ouais, c'est magnifique. là C'est une campagne de ouf n'y a pas un chat j'ai croisé des chasseurs en chemin je me suis dit là je vais trouver des jeux de ouf et eh bien figurez-vous que figurez-vous plutôt désolé que j'ai trouvé des jeux mais bon ça casse pas de quatre ça casse pas quatre pattes à un canard ou trois pattes trois pattes à un canard plutôt il euh, y avait une, une dame qui vendait une PS2 avec plusieurs jeux elle m'a dit 40 euros la PS2 avec tous les jeux franchement moi j'étais pas trop chaud c'est une PS2 fat elle était pas en très très bon état je vous en pas les tout seul. Elle m'a dit non. Bon après en discutant avec elle, elle a accepté parce que je pense qu'elle a dû avoir du monde qui voulait acheter les jeux et personne ne l'a acheté à cause ça. Donc on m'a dit ok je vous les vends à part. Donc elle m'a vendu tout ça pour 9 euros. Donc voilà, on s'est arrangé pris 9 euros. Le premier c'est car la coupe internationale de Martin. Complet, nickel, normalement ils sont tous en très bon état. Ouais, franchement, ils sont en excellent état. Il y a juste quelques traces de doigts, mais rien de bien méchant. Donc, car ma, euh, la vois, je crois que je n'avais pas. Eight Wheeler American Pro Trucker. Oh, voilà, mon anglais il est frais. Il est frais, mon anglais. Bon, vas-y, j'arrête mes bêtises. Donc, voilà, je suis accompli. Avec dedans, à la dernière notice, une petite euh, pub de burnout. Donc, je suis quand même content. Et il est parié normalement. Non, il est pareil. Il est un peu poussiéreux, mais pareil. Il est pas du tout rien même. Donc, content. Je kiffe. Magnifique. Donc, voilà. Donc, en gros, cela, ça m'a fait, euh, sur cette brocante-là, sur cette grenades là les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 jeux, 9 euros. Donc, ça doit faire 1,50 euros le jeu, plus ou moins à peu près. Je vais aussi faire le calcul pour les plus matheux d'entre nous. Bon, je continue sur la même brocante. Donc voilà, il y avait 4x4 évolution. Euh, libérer la vraie nature des 4x4 sauvages et libres. Bon, franchement, un casse-soil comme ça, j'ai même pas envie d'y jouer. Notice, complet, carte postale et tout. Enfin, une carte euh, participation d'un concours ou quelque chose comme ça. Le jeu complet, nickel. Et l'état, comment l'état L'état, l'état. Je crois que la dame avait des jeux en plutôt bon état. Ouais, bon état, nickel. Avec en mauvais état, mais je n'ai pas pris ceux qui étaient en mauvais état. Il y a des jeux que je voulais prendre et que je pas pris finalement parce que c'était trop. C'est trop, et donc voilà. Ça va, 1,50€ le jeu. C'est quand même pas mal. Toujours le même jeu, toujours avec la même brocante, avec la même personne. Euh... Fear Fight FD 18. Donc ouais, c'est complet. Notice tout. Euh. Petite participation au jeu concours de chez eux. Je suis un quand même. Franchement. Donc ouais, nickel. Bon, je pense que je vais quand même regarder CD. Mais normalement, tout était propre. Parce que je sais Il est un peu rire, mais pas très très méchant. Il était un peu rire, mais j'ai quand même pris. Parce que je sais que je pas du tout. Et je vois pas souvent. Donc voilà. content 1,50€. Ensuite, Garfield sur PS2. Je vais parler, c est, c est, Quand je fais porata, ça me remet 1,50€. Je la trouve vraiment sympa, la notice. Hein. Franchement, les images, les couleurs, c'est vraiment sympa. Et le CD, il est ouais, il est un peu rayé quand même. Pas de ouf, mais il est un peu rayé. Enfin, ouais, il est rayé quand même. Bon, tant pis, parce que je n'avais pas de c'est pour ça que je voulais le prendre. Mais pareil, ouf, ça, ça reste quand même, quand même correct. Donc, ouais, 1,50€. Et pour finir, j'ai chopé. Dakar 2. Wow, J'ai failli faire une bêtise. Il a glissé du fourreau. Dakar 2. Donc voilà. Franchement, il est en excellent état. Enfin, la boîte est un peu rayée. Mais sans le jeu, il est en excellent état. Il y a le DVD. Ça va être un DVD. Euh, making of. Ou une, une bêtise, une colonne comme ça. Ouais, il est nickel. Donc ouais. Nickel. Après, Dakar 2 qui est là. Toujours le même. Nickel, là. Et ensuite, le truc le plus chou dans tout ça, c'est qu'il y avait une notice. Donc oui, il y avait une notice, mais euh, c'est la notice du jeu. mais C'est le bon jeu, mais ce n'est pas son bon support. C'est la notice pour la version GameCube. Alors, je ne sais pas comment c'est qu'il y a une notice du jeu dedans, du mauvais support, du bon jeu, mais du mauvais support. C'est plutôt rare. Donc voilà ouais, bon, tant pis, hein, j'ai pris, j'ai fait avec. Donc voilà ouais, c'est un, un d'entre vous qui veut changer sa notice de Dakar 2 Version euh, version PS2 contre une notice de carte de version euh, Gamecube euh, qui me tient le courant. Voilà, donc bah, euh, 1,50€, c'est bon vieux, voilà. Ponce vie Grenier, assez fini. Euh, donc ça, c'était le troisième. On va passer au dernier quatrième vide Grenier. Alors, dernier dernier quatrième vide Grenier, c'était un grenier qui était à proximité de chez mes beaux-parents. Je suis arrivé à 11h, euh, franchement, il y avait quelques jeux, mais pas grand-chose. Il euh, y avait une PS1 que je veux vous mettre, je pense, en miniature à 70 balles. 70 balles qu'avec des jeux gravés. Il y avait un jeu original, je crois, mais était pas mal abîmé. C'était X-Files. Donc, elle vendait pas le jeu original, et tout ça, il était pas mal abîmé. Mais 70 balles, je crois qu'elle elle rêve un peu, Adam. Je pense, à mon avis, elle doit rêver un peu. Mais il faut laisser rêver quand même, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai chopé aussi avec... Euh... Alors, je suis parti, il y avait un stand de, de revendeur euh, instant d'une personne qui vendait ses jeux, il euh, n'y a pas grand chose. Je lui ai pris One Piece Ultimate Cruise One Treasure sous le waouh Franchement, les noirs rallongent comme ça, il faut vous arrêter, les gars. Franchement, les noirs rallongent, même moi j'ai du mal à les prononcer. Donc, complet. Je crois qu'il est très légèrement rayé celui-là. Ouais, il est un peu rayé, ouais. Ouais, voilà, ça, ça reste correct. Donc, voilà. Celui-là, euh, elle m'a dit 5 euros, je crois. Je lui ai dit 2, elle m'a dit ok, 2 euros, bon, 2 euros, voilà. Ensuite, je suis arrivé sur un stand, il y avait pas mal de jeux, il y avait un Silent Hill, PS2 4 Room, je crois, de mort, c'était ça. Il était en très bon état, la boîte et tout, mais c'était grave rayé, vraiment très rayé. Il m'a dit 2 euros, je fais, oh, je te prends 1 euro, il m'a dit euh, ok. Sauf que le problème, il n'y a pas de monnaie, je n'avais pas non plus. J'y suis allé, je suis parti chez la monnaie, je suis revenu, bah, le jeu, quelqu'un l'avait pris, bon, tant pis. Euh, bien voulu prendre juste pour la boîte et la, la notice qui était vraiment excellente état le jeu je pense qu'il était il n'a pas marché dans une console il était trop rayé mais bon voilà c'est les choses faites hein. je vais pas du mulgaris spécialement ou autre Je il l'avait plus donc j'étais pas trop pas plus dégoûté que ça mais je l'ai quand même pris à 2 euros le jeu canine canem edit donc voilà c'est un jeu rockstar qui est quand même pas trop mal qu'il y a eu des bonnes critiques et lui, il est en état... Ouais, il est un peu rayé, mais pas pas plus que ça, ouais. Un peu, un peu, un peu, ouais, quand même. Mais pas, pas trop non plus. Donc voilà, celui-là, 2 balles. Voilà, c'est tout. Alors, j'en ai eu pour combien, les gars J'en ai eu pour 2, 4. 4, 4 plus 9, ça fait... 4 9, là, c'est une bonne idée. Ça fait combien, 4 plus 9 4 plus 9, ça fait 13. Voilà, je suis en ouf 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 euros, 33 euros, tout ça, donc quoi ouais, ça c'est quand même correct, mais putain les gars, 33 euros, j'ai roulé quand même, hein. ça a coûté de l'essence, hein. franchement ça a quand même coûté de l'essence, ça a coûté de l'essence, bon moi c'est l'essence, je regarde pas trop le prix, ça je m'en fous un peu, mais euh, on va dire que ça m'a coûté quand même du temps, ça m'a quand même coûté de la fatigue. Je suis vraiment claqué là. Je vais essayer si je peux vous sortir la vidéo ce soir ou si on sera demain matin, lundi matin. Ça dépend parce que j'ai encore quelques trucs à faire chez moi. Bon. bon, en tout cas, je pense que je vais arrêter un peu les vides greniers. Je vais peut-être me concentrer dans les magasins comme le Grand Occasion ou les recycleries. Je vais voir, je sais pas. Pour l'instant, je pense que je vais mettre en stand-by les vides greniers parce que je me lève super tôt. Je chope quelques trucs des jeux après correct on va dire, je ne dis pas le contraire, mais euh... je ne tombe pas sur cette période rare qui me dit ouais heureusement je me suis levé et que je ne suis pas dégoûté. Non là franchement euh, ces jeux là c'est vrai qu'il y a un certain que je n'avais pas mais franchement je ne serais pas levé je serais pas trop dégoûté en fait réellement je serais pas très dégoûté si su que je serais revenu avec ça mais bon voilà quoi c'est pas non plus euh... ouais c'est pas non plus euh, la folie quoi c'est bon c'est comme ça après c'est pas ouais voilà quoi, tu vois, je sais pas quoi dire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, activer les cloches de notification. J'espère à bientôt. Bye, ciao tout le monde.